Voilà, donc je viens d'être élu. Donc c'est le premier mariage. Après deux ans, la ville était, en, la, la ville était endormie parce que c'était la pandémie. Le carnaval revient. Donc la ville va, va le carnaval se réveille. Hein. Alors petit à petit, nous avons le premier mariage pour cette année. Hélas, bon, ce n'est pas les meilleurs, mais enfin, bon, il faut faire quelque chose. C'est déjà, il n'y a ni, nefti moon, ni toi qui ni toi qui pataille. Il n'y a pas déclaré, papa là, même nous, pas gay qu'on est noyé. Mais enfin, c'est comme chaque. Voilà, le mariage revient. Le maire est. Enfin. Le, le, le, madame le maire est là, ils sont prêts, et euh, ben... Premier mariage, du renouveau du carnaval après la pandémie. Bon, il en reste encore des traces. Après, vous voyez, c'est la pandémie. Et puis, euh, mes mariages, mariage oblige, mariage burlesque. Et on dit encore que c'est le point. C'est encore une initiative, à l'initiative du point d'interrogation qui remet euh, euh, cet événement au goût du jour, comme chaque année. Et puis bon, naturellement, après cette pandémie, après ces deux ans, il fallait revenir en force. Donc avec moi, pour ce mariage, cette fois, il y aura M. Pascal Moesta. Pascal, viens, viens me voir. Oh, Pascal. Ah, il est déjà parti. Ah oui, c'est vrai. Et donc, Pascal Moresta, Patricia Cancel et tout et d'autres personnes. Puis après, il y aura le défilé dans la rue, mais sans moi parce que ça va être difficile avec les talons. Et puis, je vous dis à très bientôt, amis spectateurs. Là, les Donc de, de, de le ah oui, le les... Donc on Bonjour tout le monde les nouveaux exercices que les parlé sur le Et voilà. Voilà et qu'elle non pas du problème problème, il y cas du Covid, mais les nouveaux pas garder des en Covid. Monsieur, Madame la Vénesse, bonjour tout le monde, et donc Monsieur le Père, bonjour. Monsieur le Père, bonjour. C'est une histoire de deux pères. devons nous, ici à la mairie de la ville Carnaval-Baconal-Avillé-Scandal, en vue de se marier se présente. Monsieur Volmer dit son son, dit morfait, néanmoins, bon jour fait. Mais que pour nous ne pas à songer, pas même maman. Fais-leur le chien et pétueur le ciel de mauvais. Ça va me vaincre. De me rendre à la poudre par la chine, car après et de le père perdu. Le père perdu. ça c'est ah, pas pour moi. Ça c'est pas pour moi, c'est pas de... pour Ah, le père perdu, donc, oui, oui, oui. Non, le père voir trouver. De, de, de, de génération en génération. Donc, le père d'ici présent, Oui. L'assistant, vous êtes à le père est retrouvé. Oui. Et c'est mademoiselle? Oui. Adorée? Oui. oui. C'est oui. Né? oui. Née. et vous ne C'est papa. Oh, oh, deux oui, demoiselles madame et monsieur il n'y a pas été Je ne comprends pas qu'il s'est écrit, il n'y a pas été établi de contrat de mariage parce que n'y a pas mis à rien, il n'y a rien. Et au là, pourquoi vous pas écrit La vérité belle a dit, c'est important. pas changer maman, il pas te belle non plus yon. Chose. Oh, non, tu, non, moi, tu non, pas Je ne pas. connais ne connais pas! Tu ne pas! Non, connaît pas! ne pas! Oui, mais nous sommes à la ville le Canada, pour les savoir, c'est à nous. Pour les savoir, c'est M. Oui, mais, <cười> pas nous parce que en et a ]あの connaît, que sans enfant, et madame, qui a eu le Est-ce que... On ne connaît pas madame, là. Madame, ici, je ne veux pas vous connaître. Est-ce On <icus> ne connaît pas. On ne connaît Madame, là, ça... merde. Madame Lassa, à chaque fois que en il est toujours à Madame, Madame, je suis Madame, Madame, C'est qui? en C'est qui? Attends. Je suis Ne me dis pas qu'on fait quand tu es en à ça. Ah non. Non, non, non. On oh, yeah. ne oui. peut, oui. hein? peut pas les sensibles. On ne peut pas comparer. On oui. ne peut pas les sensibles. Madame, non, non, non, madame, voyons de moi. Voilà. Oui. Oh, yeah! Oh, yeah! Oui. Oh, yeah! Oui. Oh, yeah! Non, encore répéter, madame, là, ça, chaque fois, n'y ah. en maillet, toujours qu'à venir. Madame, allez chercher la ria. Voilà. Ouais, toute Marie ria après cette arme. Donc nous allons procéder à l'échange des consentements. Mais on commence par les termes naturellement. Qui nous avons encore. Ma classe qui nous as encore. Nous allons nous. Nous allons nous. La cousine. Adolphine. Adolphine, ça ira nous pas dire. Sire de Ruine. Joséphine et Aline. Oui. Mais vous, j'ai ça. Je vous, oui. vous prends pour époux. Monsieur, il n'y pas Monsieur paul mantin dit son dit mort, fait, né en jour, bon Dieu et fait, mais on est et là, on est Monsieur mort. Pousses, reconnaître, acheter un valérie Ils sont va Il y a des à d'autres, parce que autres, c'est pas la peine de continuer à continuer à c'est à continuer à continuer continuer parce que c'est continuer à continuer continuer à continuer à continuer Merci. Ah, bon, maman, va de vous. <rire> merci. Merci, merci. Merci, mmh. Oui, arrivé C'est ça qui était plus important. C'est des là. C'est maïla maï là qui toutes. Oui, nous sommes les pour les plus. Oui, mais, mais nous faisons attention au pire. <rire> voilà, voilà. Minou, Minou, nous Les sans croix est là, pas d'effectivement. Allez, cérémonie, cérémonie, j'ai vu la cérémonie là. Oui. Alors, oui, le côté se forme devant la mairie et puis on va aller chanter au peuple dans les rues de, de, de, de, de, de la ville carnaval Bakanal, qu'ils sont mariés et que le jour de la renaissance du carnaval, après deux ans de fête. Merci. Oui. Merci. Merci c'est le maire, Merci.